bien bonjour à tous on est parti faire un petit tour de plaine vous voyez comme euh, c'est le printemps alors moi je prends la casquette bon on fait pas très chaud quand même ce matin on est le, le 30 mars et on va aller faire un petit tour de plaine On nous voici rendu au colza je voulais vous montrer quand même ici là j'avais pas désherbé à l'automne en prélevé j'avais juste fait un anti euh, un anti graminé avec un petit peu d'anti et vous voyez que le colza s'emporte pas du tout bon rassurez vous c'est pas sur grand c'est juste les bordures parcelles et ici là vous voyez le colza ça avance bien euh, vous pouvez voir que l'autre jour je vous avais montré les plantes précoces là maintenant il y a il y a les autres euh, qui commencent à fleurir. Là, c'est les variétés tardives. Parce que les précoces, là, ici, là. Euh, bon, il y a quelques cycles quand même. Mais les méligettes, en fait, elles étaient piégées dans ces ceux-là. Amener. Euh, vous voyez, il y en a une ce matin, là. Même si ça fait pas chaud. En fait, euh, ce qu'à fond. Voilà. Un exemple typique. Si vous avez une grosse attaque de méligètes, regardez, elles bah, font tomber les siliques en fait. Parce qu'elles mangent en fait le bourgeon. Et selon les pressions, il euh, faut compter quand même, euh, si vous avez plus de 6 méligètes par plant, ça peut être très préjudiciable. Mais moi, comme j'ai le troubadour, c'est une plante précoce que je mélange dans la parcelle, j'en mets 10% et ça me permet d'éviter euh, moi les méligettes après vous euh, voyez là dans l'extorme l'extorme et le mambou elles sont là dedans là elles sont en train de polliniser avec les abeilles euh, les, les boutons les boutons floraux ah ben, faut qu'il y ait un tgv qui passe là bas tout le temps quand je suis en train de faire une vidéo bon il euh, a un stade dans le coup euh, qui va bientôt approcher, c'est le stade de G1. Euh, les variétés précoces, elles y sont déjà. C'est les premières siliques qui font euh, une silique là qui fait un centimètre. Ce que je vais faire cette année, euh, je vais faire un kit pétale. Je vous montrerai euh, dans une autre vidéo euh, ce que c'est le kit pétale. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Je vais vous montrer juste une zone là où il y a eu un gros souci avec la sécheresse. Bon, voilà, on est rendu dans la zone. Comme vous voyez, bah, comme il y a eu la sécheresse, bah, les petits pieds, ils n'avaient pas bien poussé. Euh, bon, là, c'est un magnifique coquelicot. Alors, ils vont adorer les autres. Euh, ben bah, voilà. Le grec lui il avait né euh, pas à temps. Donc on voit bien quand même l'efficacité de cette plante. Bon du, vous voyez du coup bah, le désherbage ne les a pas tués. Bon le problème je ne les récolterai pas parce que la coupe boiteuse a, a passe à à cette hauteur. Et vous pouvez voir quand même que sans le grec avec le grec il y a quand même une différence. Hein. C'est vous voyez, là dedans, ils, ils sont déglingués en fait. Euh, si j'ouvrais une tige, je vais pas le faire. Euh, il y a plein de plein de larves d'altise qui sont en train de tuer le colza. Alors cette plante-là, je vous la conseille. Mettez ça dans vos colzas, même dans les choux, partout. C'est regarder la différence. Là, il y avait le fenouil grec et j'ai pas traité les altises et c'est là que je me rends compte euh, maintenant c'est en plus euh, bataille il y en a regardez ça. il y en a là des altises des coquines là c'est les larves en fait qui sont qui sont sorties ouais elles sont c'est des grosses altises elles sont sorties elles vont aller euh, faire des petits maintenant Sinon bah, le colza euh, maintenant je suis content j'ai économisé euh, deux insecticides euh, à l'automne, un au printemps, parce que je m'occupe pas des méligettes. Comme je vous dis avec la plante précoce, c'est vraiment super. Et puis bah, là, euh, en désherbage, j'en ai fait qu'un seul. C'est tout bénéfice. Ça a quand même coûté bien moins cher qu'un prélevé. Et là maintenant bah, je vais faire euh, la prochaine fois je vous montrerai euh, la nouvelle euh, une, un nouveau produit en fait euh, que je vais faire euh, sur les colzas avec le fongicide on est rendu dans l'orge, il y avait de la mystère et de la j'ai plus le nom en tête et ça, ça doit pas être la mystère qui est comme ça. Regardez c'est impressionnant. En il fait, y a déjà une petite colonie de, de pucerons ça. Et ça c'est de la variété en fait tolérante à la, à la JNO. C'est comme ils ont arrêté le gaucho, il bah, euh, y, a, y a des palices. Et les pucerons vont, vont dans ces palices. J'ai voulu faire ça pour éviter de, de faire des insecticides en végétation et je suis un peu déçu de ces rares de variété parce que là en fait c'est de la rouille naine est à un nœud je patientais un petit peu quand même parce que ça m'embête de passer juste pour ça j'ai 20 heures tant pis je perds du potentiel si on va aller voir Oh ben, en parlant de pucerons regardez la petite euh, coccinelle Ça, ça fait plaisir. Voyez, ça fait pas chaud ce matin. Bon, elle est pas vivace. Mais... Alors un peu plus loin, on est rendu dans la mystère. Elle aussi, elle est résistante JNO. Euh, ben, elle, c'est ça, c'est de la Ranco rhin... euh, ouais, il y a quelques petites taches qui se trimballent par-ci par-là. Va falloir rester vigilant. De toute façon, va falloir que je fasse, vu le stade, un nœud. Je vais faire une demi-dose barbe pointante pour l'orge. Pour faire le fongicide. Après, il faut savoir que l'orge, elle, on peut pas jouer comme le blé. Elle est très. Elle Est très sensible en fait euh, aux grillures. Vous voyez, en se baladant, ben, encore une autre tâche, et en plus, c'est sur la troisième feuille. Alors là, il va falloir. Euh, je voulais traiter le colza avant, avant de faire ça, mais je sens que ouais, dès que j'aurai fait à colza, ben, je serai obligé de. De passer dans les orges même si parce que vous voyez il y a de la rosée le matin et ça ça favorise quand même les maladies voilà bon on est rendu vous, vous souvenez c'était le grand champ à tournesol et je voulais vous montrer aussi un truc comme un con je devais pas être réveillé cette matinée là en fait c'est un passage où j'avais zappé en fait de, de passer le la cuve. Et je m'en suis rendu compte en mettant un vacile, voilà. Right. C'est faux savoir ça là Bon il y a une Véronique avec. Là Ça, le petit gaillet là T'en laisses 5 pieds au mètre carré. Je te garantis que le blé il pousse pas. Hein. Et t'en perds du rendement. Bon là vous voyez ça ça fait une, une petite phytotoxicité parce que j'étais été obligé de mettre une belle dose quand même enfin un mélange anti graminé hormone et ça a fait froid euh, deux jours après ce qui était pas prévu mais je vais vous montrer quand même une différence de végétation là vous voyez il n'y a eu qu'un passage de désherbage du coup fin février. Et je vais vous montrer un peu plus haut. Voilà. Là vous voyez le blé est quand même plus joli. Donc c'est important quand même de faire un désherbage. Et là, on est sur une petite terre. Là, vous voyez qu'il y a une petite végétation, mais bon, il est pas mal. Bon, cette parcelle, je vais pas vous la montrer au prochain tour de plaine, mais je voulais juste vous montrer. Là, c'est une partie où on a coupé un peu trop tôt parce que ça finit en un coinçant, Et vous voyez quand même la différence des végétations. Là, il y a eu les. Les deux passages d'azote et là en fait c'est le premier passage qu'il n'a pas eu totalement ça a manqué euh, un peu de d'azote si vous voyez un petit peu la, la zone verte là il ya bon il y a trois bon, mètres carrés mais au moins ça montre que le premier passage était utile qu'on avait fait euh, tout début mars et là maintenant à cet endroit là il y a les deux apas alors là bah, on est rendu dans le champ euh, où je faisais le tour de plaine l'an dernier dans le colza au niveau en salissement bah, là je suis content le l'effet euh, colza avait bien marché j'avais bien détruit les graminées ici j'avais un gros problème régras et euh, coquelicot et je vois que il y en a qui sont nés euh, au printemps, euh, là, fallait savoir qu'il y avait une densité euh, assez élevée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme herbe, bah ben, ça, ah, ça doit être une renouée des des oiseaux, ouais. Et je vois qu'il reste quelques coquelicots. Et comme j'ai pas fait rattrapage au printemps, ben, je pense que je vais faire une hormone ici aussi je sais pas encore quand mais vous voyez là euh, il paraît beaucoup plus haut il est à un bon nœud. hop voilà là euh, bon je peux vous le disséquer mais le nœud est ici l'épi en fait il est à environ 5 centi euh, non 6 cm du sol parce que là vous voyez le ronflement là ici c'est un nœud et faut pas se tromper on pourrait croire que c'est la dernière feuille et en fait c'est faux beaucoup sont à voir en fait là c'est pas la dernière feuille ça doit être euh... il y en a encore une ou deux à sortir avant que les pieds parce qu'il faut savoir que quand même sur cette longueur là il reste ouais deux feuilles c'est les et ici je vous rappelle et sinon bah, au niveau maladie les quatre feuilles sont saines et par ce temps sec on va en profiter pour économiser un fongicide on faut rester vigilant parce que vous voyez ici là, ça là c'est la septoriose Allez un pied de cul on savait pas mettre la mise au point, mais il y a des petits pink noirs. Je vais vous montrer une photo de tout à l'heure. C'est bien caractéristique. Des fois, il peut y avoir des taches physiologiques ou grillures. Euh, Est-ce que je voulais voir J'arrive pas à le trouver. assis ah, Une autre variété là. Monte Carlo. C'est une nouvelle variété que je suis en train d'essayer. Bon pour l'instant, je suis assez satisfait. Apparaît un peu moins vert que que la Scott, mais bon. Euh, pour l'instant, bon bah, on verra ce que ça donne à la récolte. Ah ouais, je voulais vous montrer aussi la luzerne. Elle pousse bien. Ah bon, je sais pas quand on va faire la fauche. Euh, hein. Je pense qu'on va être obligé de la faire assez tôt, parce qu'elle pousse, elle pousse... Euh... Ouais... J'espère que ça attendra quand même le mois de mai... Bon, il y a quelques régras parce que j'ai pas voulu désherber, ça m'embêtait... S'il y avait le blé à côté, comme c'est un anti-graminé, euh, je voulais pas cramer le blé... Bon, on essaiera de faucher comme l'an dernier, euh, avant que ça graine, ça le régras. c'est quand même le but de pas euh, augmenter le stock sémencier mais ouais je suis content à pousse là c'est une bonne variété de luzerne ouais, je sais pas si on fera de l'enrubanage pour un éleveur ou on lui vendra direct euh, en botte bon niveau guéret de tournesol bah je suis satisfait ça a pas mal marché ce que j'ai fait l'autre jour et on va regarder un petit peu euh, Alors la fraîcheur, on la trouve quand même à 4 cm. Hein, ouais. Voyez l'intérêt en fait du double rouleau. Vous pouvez revoir la, la vidéo en fait de la semaine dernière. Et là, ouais, il y, y a un petit peu de fraîcheur. Ouais, environ. Euh, faudra quand même, si on veut semer les tournesols, semer met à 4 cm. Il faudra quand même espérer avoir de l'eau après aussitôt derrière. Mais sinon ben bah, niveau mauvaises herbes bah, ça a bien marché avec ce temps sec ça m'a permis euh, d'éviter de de passer un coup de glyphosate euh, moi je vais vous dire à bientôt ce sera sûrement une présentation de la ferme quand même c'est la seconde partie